Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne et pourtant qui nous tient énormément à cœur. Je vais pas faire durer le suspense des heures, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler d'atomes et de tout l'écosystème Cosmos. Avec Victor, on est absolument fan de cet écosystème. Vous allez le voir, c'est absolument monstrueux et en plus, c'est hyper facile à prendre en main. Du coup, on va sectionner la vidéo en plusieurs parties. Une première où je vais vous montrer comment retirer vos jetons Atom depuis un exchange centralisé. Donc là, on va prendre l'exemple de Binance. Vers un wallet donc décentralisé, on va prendre le wallet Kepler qui est... D'après nous, le meilleur wallet pour interagir avec l'écosystème Cosmos. Une fois que ce sera fait, vous allez voir, on va pouvoir faire des swaps du jeton Atom vers d'autres jetons de l'écosystème, et vous allez voir, c'est hyper simple. Et au-delà de ça, on va même pouvoir stacker quelques jetons avec des rendements que je vous promets hyper intéressants. Spoil alert, on peut certaines fois atteindre les 100% d'APY, c'est-à-dire d'intérêt par an sur certains tokens. Bref, je vous laisse avec le générique, et on commence tout de suite. Commençons par un rapide briefing sur ce qu'est Cosmos. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ultra techniques ni vous faire une explication du jeton pendant des heures. L'idée, c'est juste que vous ayez juste bah, du coup, une idée de comment est-ce que tout cela fonctionne et s'imbrique. Mais en gros, Cosmos veut être l'Internet des blockchains. Tout ça en favorisant l'interopérabilité des blockchains, parce que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'une blockchain ne peut pas interagir avec une autre. C'est-à-dire que si vous avez des jetons... Sur Ethereum, vous ne pourrez pas les envoyer sur Bitcoin directement. Il va falloir passer soit par des bridges, soit par un exchange centralisé où vous envoyez vos Ethers vous les échangez contre du Bitcoin, puis vous les envoyez dans votre wallet Bitcoin. Eh bien, Cosmos veut résoudre ça via leur nouveau protocole IBC, qui est donc Inter Blockchain Communication Protocol. Ce protocole vise du coup à ce que toutes les blockchains individuelles puissent interagir entre elles et donc faciliter les échanges. Ils mettent également à disposition le Cosmos SDK, donc qui va être un kit de développement donc pour les développeurs, pour développer dans lexo Cosmos. Et enfin, la dernière composante qui est peut-être la moins intéressante ici, c'est le Tendermint Core, qui est une plateforme de développement blockchain open source qui va permettre à n'importe qui de rajouter une couche en fait, de décentralisation sur son application. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est plutôt pas mal. Je vous épargne les fonctionnements intrinsèques de tous les composants que je viens de vous citer, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour la vidéo. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur comment interagir en tant qu'utilisateur avec l'écosystème. On essaiera de vous faire une vidéo bien plus complète sur la révolution que veut apporter Atom et l'écosystème Cosmos, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour et puis surtout que ça prendrait énormément de temps. Puis je pense honnêtement qu'il y en a parmi vous qui s'en foutent, il y en a qui sont là pour faire des bénéfices, investir dans l'écosystème et recevoir des récompenses de stacking. Bref, assez blablaté, je vous propose directement de passer sur mon écran. Et avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous récompenser. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Du coup, comme promis, on se retrouve sur mon écran. Donc là, je suis sur l'interface de Binance. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de vous montrer comment acheter de l'atome et l'envoyer sur un wallet, donc Cosmos. À une adresse Atom, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, dans un premier temps, vous allez sur votre wallet ici, Fiat and Spot, comme d'habitude. Bon, du coup, je vous avais déjà montré comment acheter euh, des cryptos sur Binance, donc je vais pas vous refaire toute la démarche, c'est assez simple. Hein. Euh, vous allez soit d'ici dans Trade, Convert, si vous avez de l'euro ou de l'USDT, enfin un Stablecoin, vous achetez de l'Atom, qui se retrouvera ici, dans votre wallet, Fiat and Spot. Donc, sinon, vous allez dessus, moi, de l'atome, alors là, j'en ai plus. Il me l'affiche ici, mais j'en ai plus sur Soilet. Donc, je vous montre la manip. Elle est toute simple. Vous allez ici dans Withdraw. Et ici, vous allez devoir entrer une adresse. Bien sûr, en sélectionnant le réseau. Donc, ici, vous allez sélectionner le réseau Atome pour faire le, le retrait. Logique. Donc, bon, voilà. Vous voyez que la transaction coûte que dalle. Hein. C'est euh, même pas 12... Allez, c'est 12 centimes, 13 centimes de dollars. Donc, c'est que dalle. Et donc, ici, il va falloir entrer une adresse. Et donc, c'est maintenant que je vais vous montrer... Comment se créer une adresse via Kepler. Kepler, c'est le wallet donc, qui permet d'interagir avec l'écosystème Cosmos. Donc là, bon, bah, c'est gratuit, vous pouvez voir mon solde en atome. Hein. Honnêtement, j'en possède pas une tonne, mais ça va. Donc ici, je vais vous montrer comment ajouter un compte. Donc vous cliquez dessus sur Add Account. Et vous allez voir, la démarche est toute simple. Euh, vous pouvez en fait vous connecter avec Google. Et honnêtement, ça par rapport à MetaMask, c'est quand même pas mal parce que c'est vraiment chiant. Bien évidemment, si vous possédez un ledger, vous pouvez le faire. Si vous avez déjà un, un compte, bah, vous pouvez le faire aussi, hein, parce qu'il y a d'autres wallets, euh, Cosmos et Atom, qui existent. Mais vous pouvez aussi vous créer un compte ici, en fait, grâce à la méthode, euh, comme Metamask, en fait, avec une seed phrase euh, classique. Alors moi, je me suis connecté avec Google, honnêtement, parce que ça me suffit que j'ai pas d'énormes sommes d'argent, et que du coup, bah, ça va, je ne prends pas énormément de risques, mais je ne le recommande pas non plus. En vrai, si vous avez beaucoup d'argent, déjà, je vous recommande d'utiliser un ledger. Sinon, de créer un compte normalement, si vous avez la flemme, faites un compte avec Google, mais veillez à bien sécuriser activer une 2 MFA, quelque chose dans le genre, parce que sinon bah, on a vite fait de, de, se faire, euh, de se faire niquer. Donc je vais vous montrer comment créer un compte ici. Ce sera pas le compte avec lequel on interagit mais je vous le montre pour la vidéo. Donc je vais l'appeler test crypto. On clique sur next. Une fois qu'on a cliqué sur next, donc là il va nous proposer d'utiliser un compte. Donc là c'est mon mail perso. Je vous avoue que ça ne m'arrange pas trop. Donc je vais prendre l'adresse du compte CryptoScien. Donc là, on va me dire que du coup, le wallet est set, donc c'est que c'est bon. Du coup, maintenant, on va aller chercher notre adresse. Donc, on va sur le wallet Kepler, juste ici. Donc là, on retourne sur mon ancien compte. L'idée, là, c'est de retourner sur celui qu'on vient de créer, donc celui-ci, avec l'autre adresse mail. Vous allez voir que, bah, logiquement, le compte est vide, hein, forcément. Je ne possède rien dessus. Et en fait, du coup, vous n'avez rien d'autre à faire que de copier l'adresse ici. Donc là, c'est une adresse Cosmos, parce que vous voulez vous envoyer de l'atome. Euh, les autres blockchains on verra juste après vous allez voir c'est encore plus simple limite euh, vous cliquez ici donc vous avez copié l'adresse vous la collez ici alors là ils vont vous demander si euh, le network que vous choisissez donc le réseau supporte les mémos en fait les mémos ça vous vous en avez besoin si vous transférez de l'argent vers un exchange centralisé donc par exemple si vous faites de Kepler vers Binance vous aurez besoin de ce petit truc euh, mais du coup là vous n'en avez pas du tout besoin et en fait, Binance vous précisera, lorsque vous voulez faire un dépôt dessus, quel mémo faut préciser dans la transaction. Là, c'est pas le cas, donc il n'y en a pas besoin. Donc là, je ne vous mets rien là-dedans. Et donc ici, en fait, je pourrais envoyer du coup les atomes que je veux. Là, j'en ai pas pour le coup. Je vous avoue que je n'ai pas envie d'en acheter juste pour la vidéo. Mais du coup, vous avez juste à, à les mettre ici, cliquer sur « Retirer ». Et donc, ils vont euh, naturellement apparaître. Euh, sur votre compte Kepler, juste ici. Les transactions sont assez rapides généralement et coûte que dalle, ça c'est assez pratique. Du coup, je vous propose maintenant de retourner sur mon autre compte, là où j'ai des fonds, pour que je puisse vous expliquer euh, bah, les systèmes de bridge, donc via le protocole IBC que je vous ai présenté, et euh, le système de stacking. Et pour tout interagir avec tout ça, il faut qu'on aille sur Osmosis. Je vous montre ça. Donc vous tapez ça sur Google, c'est bien référencé, pas de panique. On clique sur le premier lien, c'est aussi une série Netflix super. Et donc vous allez arriver là-dessus, c'est super mignon. Moi je vais veiller à ce que je sois bien sur le bon wallet pour qu'il détecte mes fonds. Ok. Pour bien comprendre la structure de Kepler, donc ici on a le nom de notre wallet. Euh, ici c'est le nom du coup de la, enfin c'est notre adresse publique. Ici c'est la balance, donc l'équivalent en dollars de ce qu'on possède. Pour l'anecdote en fait, ce qu'ils prennent c'est ils prennent, ils prennent euh, ce que vous possédez comme atome et euh, ils demandent à... à CoinGecko le prix de l'atome et ils vous donnent l'équivalent en dollars. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous voulez faire des dépôts ici, vous pouvez avoir un QR code. Et pour envoyer ici, c'est exactement comme sur Metamask. Vous mettez l'adresse de la personne qui veut recevoir vos atomes, le montant, un mémo s'il y en a besoin. Et ici, vous choisissez les fees, donc les frais. Je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, si vous mettez euh, direct la translation, pas la translation là, l'équivalent en dollars, ce que ça donne. Donc vous voyez, bon, bah, la transaction la moins chère coûte 2 centimes, si vous voulez la plus chère c'est 8 centimes, ça va, ça coûte pas un bras honnêtement, vous pouvez bien sûr le faire manuellement s'il y a des problèmes, donc c'est plutôt stylé. Du coup vous avez dû remarquer, là j'ai 0.17 atomes disponibles dans mon wallet, j'en ai un peu plus de 18 que je stack, je vous expliquerai tout ça juste après. Et en plus ici on peut voir du coup les rewards de stacking en attente, donc pour l'instant j'ai 0.03 rewards de stacking que je peux récupérer dans mon compte donc Available, juste ici en cliquant sur Claim. Ça je vous explique juste après, maintenant je vais vous montrer comment interagir avec Cosmos ici. Donc là j'ai pas d'atomes ici, parce que je n'ai pas d'atomes sur la Blockchain Osmo. Du coup, il y a une première chose à faire, si je veux euh, pouvoir par exemple bah, m'acheter de l'Osmo ici, il faut que mes atomes deviennent disponibles sur la Blockchain Osmo. Pour ça je vais ici dans Assets et donc là, on va voir la liste de tous les coins disponibles sur l'écosystème Cosmos, vous allez voir il y en a un paquet, hop, vous devez sûrement en retrouver quelques-uns que vous connaissez, typiquement l'UST ou le CRO de crypto.com. Et donc, pour que mon atome puisse arriver à destination, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais aller dans dépôt, comme si je voulais faire en fait un dépôt d'atomes. Je clique dessus, et là en fait, il va me demander si je veux transférer, et donc c'est ça un IBC transfert, et c'est là toute la magie de l'écosystème, transférer d'une adresse Cosmos à une adresse Osmo. Bien évidemment, c'est le but de la manip, donc je vais le faire. Je vais en transférer 0.1, euh, ça suffira pour la manip. Je clique sur « Dépôt ». On a ici toujours la petite fenêtre comme sur « MetaMask » qui s'ouvre, donc avec le transfert. Je vais faire le radin parce que vu que ce que j'ai, ça vaut pas énormément. Je vais mettre « l'eau. vous allez voir, ça va quand même aller hyper vite. Euh, donc ça va me coûter 3 centimes. J'approuve la transaction. Et donc là, on va attendre un tout petit peu, vous recevrez plein de notifications comme quoi c'est en cours. Et ça devrait être bon d'ici quelques secondes. Ok, donc là, ça m'a dit que c'est euh, un succès. Donc je vais rafraîchir la page. Généralement, faut le faire parce que ça ne se met pas toujours à jour tout seul. Et donc voilà, le transfert a bien été fait. Donc là, je possède bien de l'atome sur la blockchain Osmo. Et c'est là que du coup, tout va être hyper pratique. C'est-à-dire que cet atome que je possède sur Osmo va me permettre d'acheter n'importe quel coin disponible dans l'écosystème. Quand je dis n'importe lequel, c'est vraiment sans exception. Ils sont tous achetables. Et donc, pour ce faire, il y a deux options. Donc, par exemple, imaginons que j'avais de l'UST, euh, voilà, pour une raison x ou y. Si je voulais le transférer sur Osmo pour acheter après, par exemple, de l'atome ou du Luna, ce que je faisais, c'est que je clique ici sur « dépôt », j'ai mon adresse Terra, et j'envoie sur Osmo. Paf, je le fais. Mon solde apparaît ici. Et ensuite, après, je peux acheter ce que je veux. Donc là, j'ai mon atome disponible sur Osmo. Super. Je vais aller sur Trade maintenant. Donc, c'est l'équivalent du swap qu'on connaît sur pancakeswap Et donc là, vous voyez, ça y est, j'ai enfin un solde en atome. Ils ont enfin compris que j'en possédais. Maintenant, je vous propose du coup de faire un swap quand même parce que on est là pour ça. L'idée, c'est d'aller acheter un autre coin disponible dans l'écosystème. Alors, je sais pas lequel vous souhaitez acheter. Euh, moi, il y en a un que j'aime vraiment bien. bah y a Osmo... Alors, moi, honnêtement, je possède du Osmo par exemple. Qui a un très bon rendement en stacking, Mais mon préféré ça reste Juno pour l'instant. Qui a pump de fou malade à l'heure actuelle. Mais vous verrez il reste quand même intéressant. Parce qu'on est quasiment sur du 100% en stacking euh, annuel. Donc c'est pas mal. Donc je vous propose de faire un swap avec du Juno. On va échanger tout notre atome. Donc je clique sur max ici. Donc je vais avoir 0,08 Juno. Voilà euh, on voit qu'on a des frais de 0,3% de swap. Donc euh, c'est pas énorme. C'est pas peu non plus ça va. Euh, on voit le, du coup le, la parité euh, atome Juno, donc voilà, 1 atome égale 0,8 Juno. On clique sur Swap, parce que bah c'est quand même le but de tout ça. Et en fait, là vous allez voir, les frais sont quasiment nuls. Et ça, c'est quand même génial. Voilà, bon après là je pense que c'est parce que les décimales bug, en fait c'est tellement petit que ça doit être en fait sous les euh, 5 centimes. On doit même pas être 1 centime la transaction. Donc moi, si je vous propose un truc, bah, c'est de l'accepter, hein. Et donc là, on va recevoir notre Juno d'ici quelques secondes. Voilà, la transaction est successful. Et donc là, normalement, si je vais dans mes assets, je vais retrouver mon Juno. Voilà, il est là. Et là, attention, je possède du Juno sur la blockchain Osmo. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, on avait de l'atome sur la blockchain Osmo... On a acheté du Juno sur la blockchain Osmo. Maintenant que j'ai ça et que je vous ai vendu du rêve avec Juno, et c'est 100% de reward en stacking, on va aller regarder comment stacker ce Juno. Et ce qui est super bien, c'est que sur Kepler, ils vous mettent, la plupart du temps, le taux en fait que vous obtenez en stackant le jeton. Donc sur Atom, il est de 16,1% par an, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Donc vous pouvez dire, directement cliquer sur Stake ici, je vous montrerai juste après. Vu que nous on est sur Juno, je vous propose directement d'aller sur Juno, c'est exactement la même interface de partout. Donc voilà, moi j'en possède un petit peu, j'en stack 9 en tout, j'en ai un petit peu de dispo pour payer les gas fees, et bah j'ai une reward qui m'attend, et vous allez voir, voilà, je ne vous ai pas menti, tiens ça a augmenté, on est à 111% par an, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors bien sûr le jeton est volatile, hein. il peut perdre 90% de sa valeur, et du coup bah, faire du 100% sur un truc qui vaut rien. C'est pas hyper intéressant, mais bon, faut quand même noter que c'est pas mal. Du coup, si vous êtes observateur, vous devriez remarquer que ici, mon solde available, donc disponible, est de 0.03 Juno. Or, j'ai 0.08 Juno. Là, vous allez me dire, elle est où la couille Eh bien, en fait, c'est qu'ici, on est sur la blockchain Juno, sauf que le solde ici que je vois, il est sur la blockchain Osmo, Osmosis. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est machine arrière par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire basculer de la blockchain Osmo vers la blockchain en question Juno. Et donc là, on ne va pas faire un dépôt, mais un retrait. Et donc là, vous voyez, on transfère de Osmo vers Juno. Je prends tout ce que j'ai. Je clique. Toujours la même manip. Je boule la main un peu en accéléré parce que c'est bon, on a compris. Et voilà. Alors, euh, je ne sais pas si vous, ça vous fait le même effet, mais c'est d'une rapidité, d'une fluidité. C'est poétique. Hein. Moi, je suis... Il faut demander à Victor quand je parle d'atomes, je, euh, je suis ému à chaque fois. Donc là, on va aller vérifier si notre solde s'est bien mis à jour parce que ça ferait un peu chier que ce soit perdu, et hop là, bah voilà, ça s'est mis à jour, on a bien nos 0.11 Juno cette fois, et donc si on veut les stacks, il y a deux options, soit passer par cette interface, on clique sur stack, vous allez voir, ça nous redirige, ça nous redirige vers la liste de tous les validateurs, donc là en question c'est Juno, ça ferait pareil pour chaque autre crypto, et en fait vous allez voir donc les validateurs actifs, parce qu'en fait, quand vous stackez des jetons, vous rejoignez un validateur. Ce qui fait qu'en fait, c'est tout simplement un regroupement de personnes qui possèdent des jetons comme vous. Vous vous mettez ensemble, du coup, vous allez sécuriser la blockchain. En échange, vous allez recevoir des stacking rewards, qui sont en fait les frais de transaction sur la blockchain. Et du coup, bah, les récompenses en question, qui sont dans, la, dans le jeton que vous possédez, bien évidemment. Donc par exemple, les plus gros possesseurs de Juno, c'est Cosmo Station. Ils ont un peu plus de 2 millions de jetons. Vous pouvez donc stacker chez eux. Moi, vous avez vu, je, je stack chez StakeLab. StakeLab, c'est une boîte française qui est euh, leader sur l'écosystème Cosmos. Donc, je trouve ça cool que ce soit une boîte française. En plus, leurs commissions sont pas énormes, euh, pas plus que les autres. Donc, voilà, je l'ai mis chez eux. Euh, faites comme vous voulez. Et donc, ici, en fait, soit vous choisissez bah, celui qui vous semble le mieux. Hein, vous faites votre petite étude. Voilà, vous voyez que les commissions sont variables. Donc, en fait, les commissions, c'est bah, si vous deviez recevoir un Juno par jour, ils vont prendre 5% de commission sur les rewards. Donc faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Et si vous cliquez sur « Manage, vous avez le site web du validateur. Et vous pouvez cliquer sur « Delegate » ici. Et donc là, il vous explique que vos jetons vont être bloqués pendant 28 jours. C'est-à-dire que pendant 28 jours, vous ne pouvez pas les retirer. C'est quand même à prendre en compte. Et là, vous voyez bah, ce que vous possédez et vous pouvez les mettre. Alors moi, honnêtement, je préfère quand même tout remettre du côté de Lab. Et je vais vous montrer du coup une deuxième interface qui est assez pratique pour avoir une overview un peu de tous les rendements. On va sur le site de Lab. Et du coup, une fois arrivé sur le site, vous allez voir, il est tout simple, il hein, n'y a quasiment rien dessus. Vous voyez en fait tous les rendements de toutes les cryptos disponibles dans l'écosystème Cosmos, pour leurs validateurs à eux, bien évidemment. Donc voilà, on peut retrouver du coup Juno et ses 111%, les 16% d'Atom, Osmo qui est à 80%, Secret 30%, voilà, bon, il y en a plutôt pas mal, hein. Voilà, ceux qui sont en rouge, je ne conseille pas de cliquer dessus, ça veut dire peut-être que leur validateur à eux euh, déconne en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment fonctionne leur système en interne, mais généralement c'est assez fiable. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur Juno, celui qui nous intéresse. Et en fait, vous allez le voir, ça va nous rediriger exactement sur la même page qu'avant, sauf qu'en fait, ça nous aura déjà sélectionné StakeLab comme validateur. Donc euh, bah voilà, donc je me retrouve dessus. Je clique ici sur max, donc je veux déléguer tout ce que je possède comme Juno. Je vous conseille d'en garder un petit peu de dispo pour payer les frais quand vous voulez récupérer vos rewards. Donc moi, je vais mettre 0,08. Je clique sur Delegate. Et là, c'est toujours pareil, il faut valider la transaction, comme d'habitude. Les frais coûtent que dalle. Et c'est parti Voilà, maintenant, je pense que bah, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc, je vais fermer cet onglet. Et du coup, bah, vous avez normalement compris comment stacker des jetons sur n'importe quelle blockchain. C'est exactement la même démarche de partout. Ok, donc, je me retrouve obligé de vous interrompre juste avant la conclusion de la vidéo parce que je me suis rendu compte de quelque chose dont je n'étais pas encore au courant et que je trouve merveilleux. Du coup, je voulais vous le partager. En fait, lorsque vous stackez vos Juno, donc là, vous avez vu, je vous ai montré la manipulation à l'instant. Et en fait vous allez voir, ils vont récupérer, en fait, les rewards que vous aviez en attente lorsque vous restaquez. Ce qui fait que, du coup, il m'a remis en disponible les 0.26 qui étaient en attente ici. Du coup, c'était bon à savoir, ce qui fait que j'ai bien stack euh, les 0.08, je crois, que j'avais demandé. Mais, en fait, il m'a aussi récupéré ce que j'attendais euh, comme reward. Donc, voilà, c'était juste au cas où, pour ceux qui se posaient la question, pourquoi, en fait, les rewards étaient passés à 0 ici. Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à la partager autour de vous, c'est hyper important, surtout pour notre référencement, puis ça pourrait peut-être aider quelqu'un qui voudrait interagir avec l'écosystème ou qui cherche des rendements assez élevés sur un écosystème plutôt fiable. En tout cas moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao